Y'a moyen que la 28 et la 29, euh, tu les commences un peu y en déj de munitions, en demi-munes. Ouais, ouais. Viens voir le pack que j'ai, gros. Ah, non parce que là, moi je tire un peu pour rien. Ah, ouais! Attends, je vais te mettre une. 3 balles encore. Ah, ok, ça servira sert Une frappe, une frappe! Putain, <rire> mais tu les merdes! Ah, Vas-y, moi j'en ai même pas, j'ai même plus de balles. c'est la folie ouais, c'est la folie ouais effectivement oh, je confirme confirme ah, il est sorti il est sorti oh. en <rire> toi aussi t'es sorti avant <rire> moi <rire> ils vont mourir les chiens t'es mort là ah non bâtard <rire> <rire> Dégage oh le con ah, il est, est en train de se passer n'importe quoi <rire> Il est sorti la honte <rire> Putain, Mais t'as rien pour le tuer il bêtit un truc je sais pas moi <coughs> Non non j'ai rien <rire> <rire> okay. On a pris une strata là regarde on peut pas <rire> il, <est sorti. rire> il a paniqué <rire> Ah bah c'est vrai bah vas-y Pierre je vais prendre le canoncier hein ah voilà. il meurt Bah oui il meurt Bien sûr qu'il meurt Ohlala là là. Allez moi aussi je prends le canoncier Tue-le lui là Oh voilà. voilà Oh putain alors là avec le respawn <rire> gros Oh non Fais gaffe ça va être chaud voilà, c'est mmh. le défi, le vrai. <rire> Mais comment tu meurs pas, gros Sur mon écran, il se passe des trucs de fou, t'es dans le pack. Non, ah, bah, là, toi, t'es vraiment fuit. dedans. Ah, bah, je suis mort. T'avais gros, sur mon écran, gros, c'est. <rire> le vrai défi a commencé, on n'a pas tenu le marche <rire> Dur.